Ah, on aurait pu dire, euh, après une première mi-temps totalement nulle et très mauvaise, on n'a ni joué ni combattu. On fait une deuxième mi-temps intéressante qui nous permet de gagner le match. Bon, au lieu de ça, on est, euh, on est né, négligeant sur une attaque de balle. Ça suffit pour laisser un match nul. Donc euh, on perd deux points. Quoi. On perd deux points. Je suis là, c'est un peu On a joué le premier match. On a joué le premier match. On a joué le premier On a joué le premier match. On a joué le match. Mais à la fin de la on a joué le match. كون فيون <تصفيق> طيقة <تصفيق> الأخرى حمد لله ونقدرنا كما قلنا عدل الله تيجاب دقائق الأغيرة حمد لله نشكر اللاعبين البابليكات اللي ساندنا وإن شاء الله نظن النقطة هذه راح تخلينا نكمل كما قلنا بباركور بياكم الفون